Si vous vous êtes intéressé ces derniers temps à l'actualité, ou alors si vous êtes euh, un petit peu plus familier euh, euh, de la psychologie ou du développement personnel, vous avez certainement déjà croisé le terme de résilience. Mais alors jamais écrit comme je l'ai écrit. Euh, c'est normal, euh, c'est un néologisme. J'avoue, euh, tout de suite, donc... Euh, euh, si vous cherchez dans le dictionnaire, vous ne trouverez pas. Abonnez-vous J'ai choisi ce terme-là pour justement... Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Et en plus, je vais vous partager 5 euh, clés que j'utilise régulièrement pour euh, développer euh, ma capacité de résilience. Parce que oui, euh, c'est une capacité qui euh, peut se développer euh, comme un muscle qu'on entraîne. Voilà Alors, si vous êtes prêts, on y va Tout d'abord, pourquoi j'ai choisi euh, d'écrire Résilience de cette manière Dans l'idée, dans mon idée, euh, c'est le mélange de Résilience et de Reliance. Et c'est des termes qui, en tout cas pour moi, vont de pair euh, dans le chemin de résilience. En psychologie, la résilience signifie la capacité d'un individu euh, à euh, surmonter, à dépasser euh, l'impact d'un traumatisme ou d'un événement traumatisant. Euh, euh, vous vous l'avez peut-être, euh, vous le savez peut-être, euh, si vous avez euh, cherché un petit peu ce terme de résilience euh, avec un E dans le dictionnaire, c'est un terme qui vient à la base euh, du, euh, du monde euh, euh, industriel, j'ai envie de dire. Euh, en tout cas, ça parle euh, du métal, euh, ça parle de la capacité d'un métal à résister à un choc, ou en tout cas à rebondir. Pourquoi Reliance, le chat qui vient renifler les fleurs en plastique Super euh, Donc, euh, Reliance, ou alors de l'anglais Reliance, qui signifie euh, faire confiance, euh, pouvoir euh, s'appuyer sur et en français, le terme de reliance euh, s'apparente en fait à cette définition là, euh, c'est vraiment euh, un terme qui aussi à la base est, euh, était un concept inventé ou alors en tout cas euh, néologié, si je peux me permettre, euh, pour parler du besoin d'appartenance au niveau social. Ça fait que, moi, la manière dont je l'utilise, c'est vraiment pour désigner le concept de, bah, de la résilience, donc la capacité à surmonter des épreuves euh, difficiles, des obstacles qui peuvent être traumatisants ou en tout cas souffrants. Euh, donc la souffrance euh, dans différents degrés, mais aussi... Euh, cette capacité, en fait, à développer, de, de recontacter ses ressources... Je me suis perdue, je vais recommencer. Donc, reliance, définition euh, officielle. Euh, ma définition officielle de résilience. Peut-être que ça va un jour dans le dictionnaire. C'est euh, la capacité euh, de euh, faire face à la souffrance, à euh, la capacité d'un individu euh, à surmonter des, des situations de souffrance euh, grâce à son besoin euh, d'appartenance et donc de reliance, euh, et, et donc grâce à la relation, tout simplement. Euh, en tant qu'humain. C'est pas mal, hein La résilience, euh, c'est sortir, j'ai envie de dire, de l'isolement, dans lequel on peut se sentir lorsqu'on est en souffrance. Moi, quand je suis face à une situation de souffrance, mon premier réflexe, c'est de me sentir seul au monde et malheureuse. Et je vous le dis euh, euh, sans, euh, on va dire, euh, sans exagération, c'est vraiment la manière euh, dont je me sens quand je suis, dans, dans, dans un premier temps, quand je suis face à une souffrance, face à une situation qui, qui, qui peut me frustrer, qui peut euh, me chercher dans la colère ou alors l'impuissance. Euh, mon premier réflexe, c'est de me sentir seul au monde. Euh, que personne peut me comprendre, que, que c'est vraiment pas juste, je suis la seule à le vivre. Euh, non, mais voilà. Tout ce genre de choses. Et en fait, lorsque je tourne dans ça, cet espace-là, euh, bah, c'est comme si j'enclenchais une boucle que je connais bien, qui est la boucle de la dévalorisation, qui est la boucle euh, de l'auto-apitoiement et euh, la boucle de euh, de l'isolement parce que souvent euh, je dans cet espace je peux porter de la honte je peux nourrir de la honte euh, de moi à moi de, de voir que bah tiens je euh, je peux penser ça parce que rationnellement je sais que c'est pas vrai donc dans ma tête je sais que c'est pas vrai j ai, j ai, j ai, factuellement c'est pas vrai mais au niveau de mon vécu intérieur, au niveau de mon cœur, au niveau de mes tripes, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le sens. Ça fait que, il euh, y, y a une sorte de conflit intérieur. Ma première clé dans ces moments-là, un peu comme euh, qui veut gagner des millions, euh, c'est le moment de jouer la carte Appeler un ami. Ça peut se décliner en euh, euh, prendre rendez-vous avec euh, sa thérapeute, euh, euh, appeler euh, euh, des collègues, euh, appeler euh, ses parents, euh, ses frères et sœurs, en tout cas voilà, appeler une personne ressource qui va être capable de euh, bah juste vous écouter et vous laisser, euh, j'ai envie de dire, exister avec ces différentes parties de vous. Donc, pour revenir à mon exemple, euh, j'ai euh, quelques amies euh, qui, qui me sont extrêmement chers à mon cœur, euh, et elles se reconnaîtront. Euh, ces personnes se reconnaîtront euh, quand elles regarderont cette vidéo. Euh, et ben je sais que j'ai un premier réflexe de m'enfermer dans une grotte, quand je souffre puis de me dire tiens euh, de, de, de pouvoir en tout cas de, de pouvoir appeler même juste envoyer un message euh, ou alors euh, de, de faire la demande tiens est ce que euh, est ce qu'on peut s'appeler euh, à ce moment là euh, bah ça me permet en fait même sans forcément déjà lui avoir parlé mais le fait d'avoir juste envoyé le message, d'avoir fait la demande, c'est un premier pas euh, pour sortir en fait de l'isolement, de la spirale de l'isolement dans laquelle je, je... dans laquelle c'est tentant en fait de s'enfermer. Vous savez, euh, dans ces moments-là, moi quand je, je vis de l'inconfort, j'ai juste l'impression d'être une huître. Et euh, d'avoir juste envie de me refermer comme une huître et de m'enfermer euh, pour toujours dans ma coquille. <rire> et euh, ben ça aide de ne pas jouer à l'huître et au contraire d'envoyer un petit message, d'envoyer un, un petit SOS euh, à ses amis euh, alors euh, pour justement euh, euh, pouvoir euh, en parler et puis juste euh, j'ai envie de dire légitimer et exister en fait avec ce qui se passe pour soi au niveau du cœur et puis au niveau rationnel. Donc, je vous parlais d'amis, de, de personnes ressources. Donc, c'est là qu'on arrive à la deuxième. Ces personnes ressources, c'est des personnes avec lesquelles j'aurais suffisamment cultivé la relation pour pouvoir exister avec ma vulnérabilité ça c'est important ça veut dire que c'est sûr euh, lorsqu'on va voir un thérapeute euh, cette personne est formée euh, peu importe sa discipline euh, c'est une personne qui est formée dont c'est le métier euh, de pouvoir vous offrir une écoute bienveillante non jugeante euh, une présence sensible à ce que vous allez lui partager sans bah, sans venir vous sauver, sans vous donner de conseils, sans euh, vous dire quoi faire. Ce qui me fait le plus de bien à moi, c'est vraiment euh, bah, les approches qui sont non directives. C'est des approches qui, comme la NDC, Abonnez-vous bah, C'est des approches qui, qui vous permettent vraiment euh, de retrouver la pleine responsabilité de ce que, de ce que vous faites, mais aussi l'autonomie de pouvoir euh, choisir, en fait, euh, de vous découvrir à votre rythme, et d'exister avec ce dont vous avez envie d'exister. Ex Donc, je trouve ça important de revenir au fait que c'est pas les personnes, en fait, si je suis suffisamment à l'aise avec machin, peu importe si machin c'est quelqu'un qui est fait euh, du développement personnel, des formations, euh, de communication, ou, euh, ou pas, en fait, euh, c'est moi comment je vais créer suffisamment en fait de sécurité, donc comment je vais m'occuper de mon besoin de sécurité dans cette relation avec machin, pour pouvoir... Euh, ben me créer, en fait, une relation ressource. Des fois, c'est sûr que ça sera peut-être pas possible, parce que, ben, euh, malgré ce que je vais pouvoir créer, euh, pour pouvoir me sécuriser, euh, ça, sera, ça sera pas suffisant. Mais tout ça pour vous dire que, euh, en fait, c'est... Euh, dans cette deuxième clé, c'est de retrouver, en fait, votre pouvoir... C'est-à-dire ce qui part de vous. Et on en vient à notre troisième clé. Et cette troisième clé, c'est ben, la responsabilité. Comme je vous l'ai dit, hein, résilience, c'est la capacité vraiment de, euh, de surmonter, de dépasser quelque chose de désagréable, d'inconfortable, de souffrant, voire de, voire de traumatisant parce que ça arrive, hein. euh, la vie euh, est pleine de cadeaux euh, dans, dans ce domaine-là. C'est quelque chose que je, que je peux dire euh, régulièrement euh, en thérapie à, à mes clients, hein. euh, c'est le fait que ben euh, la souffrance, euh, c'est n'est pas un but en soi. Mais à vouloir éviter la souffrance, en fait, c'est en quelque sorte vouloir éviter de vivre. Parce que dans la vie, de toute façon, la souffrance fait partie de la vie. C'est un peu ma façon à moi de dire que, euh, de, de, de proposer ce chemin euh, qui, euh, qui, qui, pour moi, est assez nouveau. Qu'est-ce que je veux faire, moi, par rapport à cette souffrance, par rapport à, à cette épreuve, euh, aussi difficile qu'elle soit, que, que la vie m'offre, c'est notre responsabilité de, euh, de changer en fait le point de vue qu'on a par rapport à la souffrance euh, et il euh, n'y a que nous qui pourrons faire ce choix là c'est euh, changer de lunettes, c'est changer de, de, de point de vue et puis c'est ce qui nous permet finalement de pouvoir réellement rebondir parce que euh, quand, euh, quand je subis ça veut dire quand je, par exemple, je, je vis une situation difficile, euh, imaginons, hein, je vis une situation difficile avec mon conjoint. Eh ben euh, j'ai une multitude de choix dans, on va dire, dans sur un continuum, dans un extrême, dans une extrémité, c'est euh, ben voilà, j'ai vraiment pas de chance. Pourquoi je suis avec cette personne Voilà, vous avez compris l'idée, euh, c'est que je subis. Il y a un côté où j'ai l'impression que ça m'arrive à moi par hasard, et que ben je peux rien y faire. Dans l'autre opposé, en fait, dans l'autre extrémité, c'est... Ben, ok, je suis en train de vivre cette difficulté avec euh, avec mon, mon compagnon, et euh, mais qu'est-ce qui part de moi quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tout est de ma faute. D'accord Il y a un juste milieu à avoir. Si moi, je change de point de vue pour pouvoir voir ce qui part de moi, ben, c'est plus facile de pouvoir moi aussi euh, me faire confiance dans le fait que ben, je peux aussi changer, euh, changer euh, certaines choses que j'ai pu faire, qui m'ont emmené là, et pour pouvoir m'offrir le soutien et le support dont j'ai besoin. Quatrième clé, ben, c'est. Euh... Abonnez-vous, mettez des likes.